Comme la majorité des entrepreneurs, quand j'ai bâti mon entreprise, je rêvais d'être libre. Libre de mon temps, libre financièrement, puis libre de décider qui j'allais devenir. Pour atteindre ça, j'ai appris qu'il fallait que je réussisse trois buts. Le premier but, c'était de générer des profits. Le deuxième, c'était de travailler sur ma business et non pas d'être pris dedans. Le troisième, c'était que mon entreprise prenne de la valeur à chaque jour. Chez Anecdote, on est bien placé pour vous parler de ce parcours, parce qu'on accompagne nos clients à le faire chaque jour. Évidemment, on a une méthode. La première étape de cette méthode, c'est de diagnostiquer votre entreprise puis bâtir un plan de match vers votre objectif de liberté. Je vous rassure, ça ne va pas prendre 3000 heures, ça ne va pas vider votre compte de banque. Et oui, vous allez apprendre les meilleures pratiques de gestion utilisées par les entrepreneurs qui réussissent. Si vous aussi vous rêvez d'être libre dans votre façon et qu'actuellement ce n'est pas le cas, contactez-nous, qu'on discute de comment on va vous aider à réaliser votre vision.